Il n'est pas rare d'entendre dire que l'on n'a pas suffisamment de temps pour l'activité physique. On entend aussi assez souvent qu'en dessous de 30 à 40 minutes, il n'y a pas d'effet pour l'organisme. Aujourd'hui, on voit en moins d'une minute qu'avec seulement un quart d'heure par jour, les résultats sont déjà très conséquents. Bienvenue dans Prépa Performance. L'activité physique est de plus en plus considérée, et ce à juste titre, comme une forme d'automédication. Dans d'autres sociétés, comme par exemple la société asiatique, ce mot d'ordre est ancré depuis des décennies. Pratiquer l'activité physique permet de réduire les risques de maladies. Une étude stéphanoise a cherché à évaluer les bienfaits de l'activité physique pour l'organisme, et ce en fonction de différentes durées de pratique. On peut alors constater que la plus grande part des bénéfices sur la santé est acquise après seulement 15 minutes d'effort physique. En effet, on peut apprécier une diminution des risques cardiovasculaires, des risques de cancer et encore d'autres facteurs de mortalité de près de 22%. Bien entendu, pour des durées d'activité plus longues, on constate des résultats encore plus importants. Mais les bénéfices apportés après 15 minutes sont absolument conséquents et devraient aujourd'hui être considérés comme un minimum sanitaire à respecter. On parle assez souvent de 2h30 d'activité physique par semaine, comme proposé par exemple par l'OMS ou la CSM. On pourrait alors également se tourner vers des conseils quotidiens. En comparant ce créneau de 15 minutes au temps effectif passé sur les écrans d'ordinateur, de téléphone ou de télévision, il devrait être envisageable de trouver un moment quotidien pour effectuer ce que l'on appelle la daily dose. Nous reviendrons sur cette thématique à l'avenir. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette minute pour comprendre pourra vous convaincre de pratiquer à minima 15 minutes d'activité par jour. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien, salut